les... sur les prennes? Et tu veux des nouvelles Attends. Tu veux des nouvelles J'ai gagné. ce garage. J'ai as gagné au jeu il n'a rien fait du tout, il n'a pas signé de papier, ah, c'est des bon concierces pour bon. que ça soit dernier. Il m'a dit qu'on passe à sa Ah bah tu vois, c'est bien, ils m'ont récupéré alors. Euh, J'avais fait les photos les des caves. Je pouvais dire que les caves n'étaient pas pourris. Et puis j'ai fait des photos des, des, des un vélo qui ont piqué les roues. On me dit c'est pas possible de faire ça. Ça va bien tenir la peinture là-dessus. Qu'est-ce qui pousse, là Non. Ah bon, je croyais. c'est Ce pas marqué, Alors... c'est pas marqué. Tiens, non, non. Merci. Alors, tu fais le... Tu, non, non. Non, non. Non, non. tu vois, le... on veut... Je D'accord. Le... Merci. C'est fini, oh, oh, oh, ton... là. Maintenant, oh, on a besoin Paris. autons on oh, a une façon oh, bien Tu oh, fais le thé, oh, Fabrice Tu oh, fais le thé Voilà. Et il y a des couleurs, hein. N'hésitez pas. Tu peux signer. Tu mets un cœur, un bisou, ce que tu as envie. Voilà. Eh, tu fais ta lettre. On a quitté la maison, c'était grue, ça pleuvait un tout petit peu, mais alors et, et sur l'autoroute... Euh, pas le je je ah, je T'es dyslexique. Pas laisse, ça ressemble à. Tu dessines aussi bien ouais, que moi, Sophie. Hein. C'est euh, après euh, les flics. <rire> ouais, le coup est... Je là je ouais, tu pas. pas. Ouais, tu ouais, pas, ouais, pas on faire À toutes les manifs, je les mets. Vrai, on sait bien, jamais. c'est quoi ah, bah, Je suis bien. C'est quoi qu'a fait bah, Je vais faire le E. Ah, bah, voilà. bah, le E et le S ça faire. Ouais. Ok, bah, je vais le faire. Ah, c'est pour les... Es tout... Est-ce que tout le monde a l'air j'ai fait un point. C'est pas de la mousse là, quelque part Tu veux dire une Non, que que cuite, non Car j'ai ça, vous sentez, c'est pas On J'ai même sans servir pour je écrire là-dessus. Ça va être machiné, ça va. Ah oui, ça ça fait pareil que je lui dit, tu vas me toucher ou Ah Eric Ah non, pas bon. Il y a poser, mais j'ai cru que c'était ta sacoche, mais je lui ai dit non. C'est pour ça que je t'avertis. Euh, voilà repris. <rire> Oui, c'est c'est ouais. bien hein, un peu et ça va pas bah bah oui, bah, ça avec la pluie je que... ah, tu l'as pas connu et si ah, oui. tu pas ah, connu ouais. ah oui tu venais pas aux assemblées comme tu ouais oui je montrer sa photo mais toi mais le on aussi. on il l'a connu, oui. qu'on ouais c'est de Après... Non. non. Ouais, on ne voit où pas différence et je lisais sur Marianne de cette semaine à Montpellier 17 000. 20 oui. C'est ça qui se à la maison. Non, non ça peut mais <coughs> il y a des il y a un Ah, le bon oui. ouais, Ah ouais. Qu'est-ce que je voulais dire la C'est Il Salut, la plante, là. Hein Je vais le mettre ailleurs, Pas les Il te reste deux lettres, c'est ça Il je reste deux lettres, c'est un peu. Ouais, ouais. ouais c'est un ouais, de faire un petit peu de flotte, hein. ça. A fait peut-être, il là, Je mettre là. Ça. On fait un peu de on, ouais. on est beaucoup ouais, mieux, bien bien, ouais. hein On vient oui. de tuer oui. C'est vraiment bon, heureuse hein, de comme ça. Oui, hein. On fait pas fait être, fait euh, euh, un an d'assembler euh, mardi ou jeudi et que, en plus de toute façon fait la 50e mercredi et puis, euh, un hasard incroyable, l'anniversaire de Yves étant le 4 mars, finalement, on peut aussi qu'on son anniversaire. le 4 mars. mars. Ouais. Ouais. Bon, ça s'est ouais. pensé qu'on peut voilà, à C'est un de hasard, mais finalement, cette, cette période-là, c'est une période où on peut se dire qu'on essaye de venir euh, fin, fin février, début mars sur la tombe. Je pense que ça fait la date de l'Assemblée ouais, et voilà. son anniversaire. Ouais. Donc, mmh. Et puis, pas venir qu'à l'anniversaire de la mort, c'est un peu triste. Yves mmh. Donne-nous un signe, le signe de ta présence. Quoi qu'il arrive ou qu'il nous arrivera, on ne t'oubliera jamais, même si tu n'es plus là. Yves, tout le monde dit que le premier anniversaire d'un deuil est un moment terrible, non seulement pour qu'on réalise que toute une année s'est écoulée, mais aussi parce qu'on se rend compte que le temps n'a pas refermé la blessure et qu'il ne la raffirmera jamais. Yves, tu resteras toujours dans notre cœur, nous les gilets jeunes, et nous continuerons à penser à toi, malgré, tout, malgré ton absence, et on te dit que nous lâcherons rien. Adieu Yves, repose en paix, nous les gilets jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole, qui ont un petit mot à dire donner à Yves, bah c'est notamment que Sens a une assemblée populaire maintenant et que bah c'est grâce à nous grâce à l'Assemblée Populaire d'Auxerre donc plus du moins euh, c'est la continuité de Yves et comme il y a des assemblées partout, je trouve que c'est bien que euh, sans s'est mis un petit mot pour nous remercier de les avoir aidés à se former et retourne à l'Assemblée des Assemblées tout seul cette fois. Passez une mode tutelle. Ils ont vraiment pris leur envol. Ils ont ouvert une maison du peuple qui, qui, qui, scalait, qui est ce qu'elle est et qui disparaît. C'était dans, dans les souhaits de Yves. Et puis il euh, y a des gens bien déterminés qui essayent. Euh, de mettre en place quelque chose à branche. Donc, euh, dans, dans, dans les idées de, de révolte et de prise en charge du peuple par lui-même en local, ben, il y a pas mal de, de luttes auxquelles il aurait sûrement aimé prendre part et auxquelles il aurait euh, sans doute euh, été euh, impliqué et eu un petit, un petit moment de présence. Tout par rapport à la le... ben, on récupère du, du monde et on est de moins en moins seul. Donc euh, on fait le taf. Quoi. On est là et puis on lâche rien. On est, là, on est là. On est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et on est là. Et tu es là avec nous. On rien. Ça fait marrant. Ça fait marrant. Ça fait marrant. Là, ils sont en train de se faire un petit, un petit la tranquille. C'est pour eux. au cas où. Ils ouais. ont mémorisé les nouvelles. Ils ont fait du pain. Ouais, mais ça, c'était avant quand ils l'ont sorti. Maintenant, maintenant, maintenant, ils sont en train de se faire. C'est <cin measurements> des C'est C'est ça.